casserole, poêle, en inox, fabriquée en Belgique. On vous explique les différences. C'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Je ne suis pas seul. J'ai avec moi un invité, Freddy de Bast. Bonjour, Freddy. Bonjour, Thomas. Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord. Avec plaisir. Alors, pourquoi est-ce que j'ai invité Freddy pour cette vidéo et qu'on est entouré de casseroles Car c'est très simple. On avait énormément de questions. Au niveau des casseroles et au niveau des collections. Alors pourquoi D'abord, de meilleurs, c'est belge, ça vous le savez. C'est fabriqué pour la plupart des casseroles en Belgique. On en parlera ensemble. Absolument. Mais il y a beaucoup de collections, beaucoup de différences dans les collections, beaucoup d'utilisation. Ça devient très vaste et donc un peu flou. Et pour essayer de faciliter tout ça, on a fait appel à l'expert S casserole. Voilà, ni Bruxelles, Luxembourg, qui va nous expliquer tout ça. Alors cette vidéo, pour une question de facilité, va être découpée évidemment en plusieurs séquences. On va regrouper deux collections par deux collections pour faciliter en fait l'explication. Et Freddy, tu me disais quand on a préparé cette vidéo, tu avais envie de commencer par la collection qui est vraiment la plus haut de gamme. Oui. Ok oui. Explique-nous un peu ce que tu veux nous expliquer ici au niveau John Paulson. John Paulson Silver Set, Atlantis, explique-moi un peu tout ça. Voilà. Donc, John Paulson, c'est un modèle qui est vraiment design. Il a d'ailleurs été dessiné il y a quelques années par un architecte britannique. Mais de Meyer a toujours cherché la qualité. Nous avons donc fait évoluer nos casseroles vers un niveau très, très élevé au point de vue technologie. C'est-à-dire que cette casserole, comme la Silver, mais... Il y a évidemment une énorme différence de design, comme vous le voyez. Elle est tout à fait différente d'une casserole traditionnelle. C'est-à-dire que vous avez dans, dans le fond de cette casserole sept couches qui sont évidemment cachées par une capsule. Cette capsule est le triple induc. Le triple induc chez de Meyer, ça représente trois matériaux qui ont vraiment une importance sur l'induction. Cette importance... Et cette différence va vous faire gagner énormément d'énergie. Qui dit énergie, dit énormément d'économie sur vos factures d'électricité. Toutes les casseroles de meilleure, là on parle de John Pazon et de Silver, sont inductions compatibles à l'induction. Absolument, elles, et le le gaz. Sont, elles le sont toutes. Elles sont compatibles l'une vers l'autre sans problème. Toutes les sources de chaleur sont acceptées par nos casseroles. Mais pour ce qui concerne ces hauts niveaux de gamme, nous avons donc dans la semelle introduit un disque en cuivre, évidemment totalement invisible, et donc qui est capsulé avec des soudures à l'argent. Donc ce qui explique également ce prix qui au départ est un, peu plus, <rire> qui est un peu plus élevé que la casserole traditionnelle, mais très très très vite, avec les économies d'énergie, on peut partir aux vacances au Baléares dès qu'on pourra, Thomas. <rire> bon, c'est une image. Hein. Euh, maintenant, euh, c'est donc du cuivre dans le fond. Oui. Le cuivre est le deuxième meilleur conducteur de chaleur au monde au niveau des métaux. Oui. Le premier étant l'argent, comme je pense qu'on ne cuisine pas dans l'argent. Oui. Ce n'est pas directement du cuivre à l'intérieur. Jamais, donc, jamais. C'est de l'inox, absolument. C'est de l'inox, hein. le cuivre, c'est pour les bassines à confiture. Oui, oui, oui. Mais quand il parlait donc d'argent et de cuivre, dans ce cas présent, nous y avons justement fait le maximum, c'est-à-dire que nous avons le disque en cuivre et de chaque côté, nous avons une soudure à l'argent pur. Okay. Donc, on a rassemblé le meilleur pour avoir un résultat optimal. Donc également au niveau de la soudure, la chaleur soit transmise de manière correcte. Ah oui, absolument. Donc, ce n'est pas le même fond sur le côté, hein. c'est que le fond. Hein. Ah oui, absolument. Ici, donc nous avons une casserole en inox avec une simple couche d'inox. 18-10. 18-10 toujours. Et chez Demeyer, nous avons également un principe de fabrication, et ça, vous le verrez sur pratiquement toutes nos gammes, où nous, nous avons un principe qui fait que nous avons une finition en silvinox. Le silvinox donc, donne cet éclat plus blanc à la casserole et qui va vous permettre toute la vie de la casserole un plus, une plus grande facilité d'entretien. Ce traitement est fait une fois à l'usine, et ne doit plus jamais être refait par la suite. Maintenant, la différence ici, quand on a expliqué la gamme, d'abord, tout d'abord, cette gamme-ci, pas la John Paulson qui est la, la gamme haut de gamme design, oui. l'Atlantis est devenue Silver 7. Pas tout à fait. Okay. L'Atlantis reste Atlantis 7, et je dirai pourquoi les chiffres 7 après. Par contre, Silver, on l'appelle Silver 7, mais Silver est une évolution quelque part de l'Atlantis. Quand on regarde une casserole Atlantis, elle est légèrement différente en forme, mais ce que nous avons apporté sur la Silver, comme la John Parson, et ça c'est aussi une innovation chez De Meijer, ce sont des couvercles double parois. Ça change vraiment quelque chose Ah ça oui, absolument. Ça permet d'abord de faire de très très grandes économies d'énergie, parce que quand on chauffe un liquide, la chaleur part toujours vers le haut. Donc il y a un vide ici entre les deux. On a réellement je, un coussin d'air. Je vais le, le montrer. Un coussin d'air, donc c'est un couvercle qui est un peu plus lourd de par sa conception. Mais ce coussin d'air, évidemment, va empêcher la chaleur qui monte de communiquer cette chaleur à la poignée. Donc on a la possibilité de pratiquement toujours prendre la poignée en main sans protection. Alors sur ce genre de casserole, on voit des petites... Ce pas des griffes, hein, parce que je, je n'aime pas quand on dit que l'inox est griffé, mais on parle de, ça fait partie, ça je vous l'expliquer aussi, ça fait partie de la nature de la matière. Vous voyez ce qu'on appelle des, des traces de brossage, de polissage, de polissage, c'est normal. Ça malheureusement, c'est comme l'intérieur d'une casserole. Quand on regarde l'intérieur d'une casserole, on a tendance à voir ces, ces petits cercles, parce que c'est une machine, si on veut, qui... Fait le polissage, et cette machine, elle est évidemment bien centrée, donc. Mais l'intérieur n'est pas sylvinox, c'est l'extérieur. Si, qui est si, sylvinox. elle est, elle est en, en sylvinox de tous les Fouls. côtés, parce qu'elle est trempée dans un bain, donc elle est recouverte de sylvinox partout. C'est-à-dire que le sylvinox, c'est un traitement de surface. Donc ce traitement de surface, comme j'ai dit tout à l'heure, apporte cet éclat blanc-argent au produit. Mais qu'est-ce qui fait ce traitement? Donc c'est un traitement électrolytique. La casserole est plongée, casserole, poêle à frire, long, toutes les pièces sont plongées dans un bain, et ce bain permet d'enlever toutes les impuretés qui restent après la fabrication. Donc cette casserole est vraiment nettoyée de toutes ces impuretés, et c'est ça qui lui donne toutes cette les casseroles, pas, peu importe le prix, hein. Toutes les casseroles. Ok, c'est parce qu'on n'est pas obligé d'acheter. Des John Paulson ou de l'Atlantis pour avoir des casseroles Sylvie et des, Ok, on est bien d'accord à ce sujet-là. On ne dit pas que les casseroles les plus onéreuses ici sont les plus hygiéniques. Absolument comme ça. Oui. Maintenant, pourquoi acheter une John Paulson 7 à la place d'une Atlantis 7 ou d'une Silver 7 Oui. C'est quoi Alors que c'est le même produit. C'est la même qualité, Donc, sauf que l'Atlantis n'a pas le couvercle double épaisseur. Que la Silver, là La Silver, la John Paulson long, pas l'Atlantis Concernant le fond et le, on appelle donc, si tu veux, le contenant, mm -hmm. c'est exactement la même qualité de produit. Donc, on a de l'inox et on a ce fond, cette couche, qui est capsulé. Donc. Capsulé, c'est plaqué en dessous. Oui, on le voit d'ailleurs ici. Hein, c est, c est, on a l'impression d'avoir une, une capsule qui revient ici. Mais nous avons eu euh, à, chez De meyer À la différence de ceci, je me permets, à la différence ouais. de ceci, qui est donc une casserole qui est complètement moulée en une seule pièce. Oui. Donc, capsulé, vous avez un ajout. Oui. Okay. Et ceci, vous avez... Il faut imaginer que c'est une grosse tôle, un alliage qui est oui, plié pour obtenir tout ceci. Tout à fait. Donc, dans le cas de, de ces fonds capsulés, nous avons réussi à faire chez De meyer et ça, c'est un, un brevet... Le... nous faisons, ah oui, oui, il faut le dire, nous faisons une soudure ici au laser qui fait que cette capsule est absolument indéformable. On ne sait absolument pas avoir de, de surprise. On a une surprise d'ailleurs à ce sujet-là. On a déjà eu le cas où des couvercles tiennent. Oui, oui. On ne sait plus les ouvrir. Il oui. faut attendre que ça refroidisse. Oui, oui. Alors, Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce couvercle qui reste solidaire de la casserole, c'est n'est pas du tout une erreur de conception. Au contraire, c'est parce que la casserole et le couvercle sont trop bien faits. <rire> je, je le voyais arriver, mais comme un autobus cette oui, fois-ci. Ce oui, oui, oui. <rire> Alors je m'explique, je m'explique. <rire> en toute humilité. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est rien de comme toujours, de, comme toujours. De, se, de se voir plus beau. Ça toujours. Euh, il faut savoir. Attends, c'est vrai parce que c'est physique en même temps. Hein. Il faut savoir logique, que, hein, que Demeyer a toujours essayé de s'approcher le plus possible de la perfection. Et quand on arrive à faire une casserole aussi parfaite et un couvercle qui l'est tout autant on a un joint qui est absolument parfait. Euh, attends, attends, pour bien préciser, sans ajout de caoutchouc. On parle bien de métal contre métal. Absolument. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a un sous-vide qui se crée. Oui, c'est-à-dire ce, euh, que le, le sous-vide peut venir de, joint, deux, une, une, de, deux chose, de deux choses. Et Par exemple, si dans une casserole, on sait tous très bien qu'on ne peut pas utiliser une casserole entièrement remplie, hein? bon, car... si on est un peu trop généreux et que cette casserole est trop pleine, il peut y avoir, si tu veux, un débordement qui fait que on a un peu de jus de cuisson qui va venir se mettre ici, à l'intersection. Mais voilà, ça reste là à l'intérieur, on ne voit rien. Et lorsque l'on va refroidir, qu'on arrête l'attaque, ou la pression dans la casserole va commencer à diminuer, on a un phénomène de succion qui se passe et le couvercle est vraiment tenu au bord de la casserole. Alors, c'est pas un défaut, ça peut paraître être un défaut, mais ce n'en est pas un. Il faut, faut qu'on déforme le couvercle. Ah, oui, oui bah, il y a plusieurs possible. solutions, mais... Impossible. Hein. On, oui, Non, non. Ce qu'on doit faire, parce qu'il y a parfois des personnes qui peuvent, et c'est vrai, ce que je dis c'est vrai, euh, c'est tellement bien solidaire l'un de l'autre qu'on pourrait prendre la casserole par le couvercle et se promener avec, je ne le ferai pas, hein, mais enfin voilà. Mais à ce moment-là, ce qu'on doit faire, tout simplement, c'est ou verser de l'eau chaude par l'extérieur sur la casserole pour créer un choc thermique, ou remettre l'attaque en route légèrement pour, fa pour, <rire> pour faire monter légèrement la pression pour que l'on puisse, On puisse le enlever le couvercle. Maintenant, ce que je voudrais expliquer, c'est ceci rapidement. Ceci est une casserole basse. Oui Ceci est un Une marmite. Hein? Voilà. Parce que c'est plus haut. Absolument. Voilà. voilà. Ceci est Cela, donc, c'est une cocotte, hein? parce que ça a la forme d'une cocotte. C'est une cocotte conique, parce que, donc, sa forme conique. Alors, qu'est-ce que ça a de particulier Parce que, contrairement à une casserole, on est sur un produit qui est fabriqué absolument différemment. Donc, je répète tout à l'heure, la casserole, on a ce bord qui est une simple couche en inox. Tous les bords droits chez de Meyer, ça c'est important de le rappeler Thomas, tous les bords droits chez de Meyer, que ce soit casserole, marmite ou poêlon, sont des bords verseurs. Donc aujourd'hui chez de Meyer, il est inutile de demander un poêlon avec un bec verseur, comme on, comme on trouvait avant chez nos grands-mères, hein, parce que chez de Meyer, okay, cette particularité, ces bords sont verseurs. Ça veut dire que lorsque l'on va verser un liquide avec la casserole, Vous quand on partout. arrête, quand on arrête <rire> de verser, qu'il n'y a pas un endroit. C'est la totalité Absolument. de la de la casserole. <rire> Mais l'importance, l'importance, c'est que par exemple, et ça existe, il hein, euh, y a des personnes qui sont gauchères. Oui, ça c'est vrai ça. Et ma dans, dans le cas d'un bec verseur, je pense que dans 99% des cas, le bec est toujours fait pour un droitier. Alors, chez De Meyer, tu vois, on a résolu le problème. On a fait un bord verseur, donc on peut être droitier ou gaucher sans fonctionne Mais ça je, ça, je tiens à le dire aussi, si un jour les fabricants m'entendent à ce sujet-là, ma sœur est gauchère, elle m'a déjà fait la remarque très souvent, c'est que, on est dans un monde qui n'est pas fait pour les gauchers. Oui. Ce qui n'est pas normal, il y, a autre, il, y a, il y a beaucoup de gauchers. Alors je pense que statistiquement, il y a plus de droitiers gauchers. Nous, on y a pensé, hein. tu vois Mais en tout cas, pas beaucoup de choses sont faites, même au niveau des cuisines, pour les gauchers. On a résolu le problème avec les éviers réversibles et tout, mais oui. à la base, tout n'est pas fait forcément pour les, pour les gauchers. Absolument. Or, voilà. Ici, dans le cas de cette cocotte, ce sera la même pour une poêle à frire. Donc nous avons la même épaisseur sur le bord que dans le fond. Donc, ça veut dire clairement qu'on va avoir cette couche qui va chauffer et qui va enrober tous les aliments dans la cocotte. Maintenant, il n'y a pas de cuivre dedans. Non, Donc, il n'y a pas de cuivre. Parce que n'est pas un excellent transmetteur de chaleur à la non. base. Hein. Donc, comme dans le cas d'une poêle à frire, la cocotte conique exactement fabriquée de la même manière, c'est-à-dire que là, si nous devions mettre du cuivre et des soudures en argent, le produit deviendrait trop cher. Mais donc on n'a pas du cuivre jusqu'au-dessus, c'est uniquement pour le fond, v voilà. on remonte -dessus. Et à ce moment-là, ce que nous mettons dans ce cas-ci, comme dans le cas de la poêle à frire, nous mettons un alliage d'aluminium et qui va donner un rendement de chaleur qui, qui se rapproche très très fort. Alors ce n'est pas compliqué, euh, au niveau de la conductivité de, de, de la chaleur, de la conductivité thermique qui se calcule en, euh, en watts par Kelvin mètre, compliqué <rire> c'est pas compliqué mais c'est comme ça qu'elle va vous mettre avez... dans le verre euh, pas qu'elle va mettre par ce euh, <rire> je vais revenir à cela mais donc c'est calculé en watts euh, et donc en fait vous avez c'est très simple vous avez l'argent premier premier conducteur cuivre aluminium oui ah, C'est ça que vous retrouvez aussi même beaucoup en italie des poêles en aluminium voilà vous avez vous avez vous avez ce genre de ce genre de choses donc maintenant on va passer une comparaison de deux autres collections de casseroles pour oui. bien montrer... Les... On redescend légèrement au prix. Quel pourcentage plus ou moins de descente de prix Entre 15, 15, 20 Est-ce qu'on peut donner ici un exemple de prix public pour ce genre de casseroles, ce genre de casseroles et ce genre de casseroles euh, Grosso modo. On est entre 200, 200 et 300 euros. Okay. 200, 300 euros, comme ça. Dans, dans ce... voilà. Part à la pièce. Hein. Oui, on oui. est bien d'accord. Garantie. Alors, garantie 30 ans. Alors, je pense que 40, garantie 30 ans, ça veut quand même dire que nous sommes certains de la qualité du produit. Sur quoi Sur toute mauvaise fabrication du produit. C'est-à-dire que si dans, dans 20 ans, dans 15 ans, vous avez un problème avec le fond d'une casserole qui pourrait faire former une cloque, hein, ou s'il y a une poignée qui, euh, se qui se dessoude. Le fond qui se dessoude, par exemple c'est Oui, oui. Bon. Mais enfin, tout ça rentre dans la garantie. Et garantie chez Demeyer, ça veut simplement dire que si le produit, parce que ça, nous savons le vérifier facilement, si le produit a été utilisé correctement, il sera automatiquement remplacé par un nouveau, le même s'il existe toujours. Et il y a de fortes probabilités, parce que chez Demeyer, les séries sont quand même... Suivi pendant de très nombreuses années. Elles viennent de changer maintenant, d'où oui. la vidéo. Hein? Mais euh, si le produit n'est plus disponible comme celui que vous possédiez à ce moment-là, on le remplace par un produit équivalent. Mais le client n'est jamais perdant. Alors, on continue la présentation. Alors, vous aurez remarqué, c'est un peu spécial, on est à distance, parce qu'on est toujours en COVID, évidemment. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. On passe à la comparaison des deux autres collections. Oui. Apollo 7. Apollo 7 et Intense 5. 5. Tout d'abord, est-ce qu'Apollo va rester dans la gamme Oui, absolument. Okay. Apollo, c'est un produit qui a énormément de succès. C'est une ligne très simple, mais qui rencontre énormément de, de fans. Alors, c'est quoi la différence entre les deux ah. Et pourquoi <rire> l'Intense 5 voilà. vient d'arriver Ben voilà. Donc, d'abord, ce sont deux produits. Tout à fait différent, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, 7, on parle donc de sept, sept. couches, hein, et on parle toujours de cette couches dans le fond, hein, donc pour une bonne conductibilité de chaleur. Et dans le cas de l'Apollo, on a un fond qui est non plus capsulé, mais ici on voit très bien le fond. On ne distingue peut-être pas les couches, on ne sait peut-être pas les compter avec ses doigts, mais on a donc toujours sept couches, avec un alliage d'aluminium au centre, qui est le noyau qui apporte évidemment la conductibilité au produit. Petit détail, comment vous faites ceci Vous prenez les métaux, vous les mettez l'un avec l'autre, vous les chauffez, vous les pressez. C'est un sandwich. C'est un vrai sandwich. Ce n'est pas qu'elles sont mises comme ça. Elles sont chauffées pour en fait faire oui, oui, un seul. Hein. C'est un travail. savoir que j'ai visité l'usine. Mais pas beaucoup, je pense. On ne peut pas souvent visiter l'usine oui. à Hirentals. Oui. C'est vraiment chouette. Et j'ai vu, tout, donc j'ai pas vu la fonte des Alliages. Hein. Ils, arrivent, ils arrivent déjà... Voilà, oui, oui, ce oui, n'est oui. pas une fonderie là-bas. Hein. Mais par contre, j'ai vu tout ce, tout ce genre de absolument, choses. C'est bien fabriqué en Belgique pour les détracteurs. Parce que dans les fournisseurs, j'en ai entendu. <rire> non, mais c'est vrai. J'avais entendu, oui, est-ce que c'est vraiment... Fa... Il y a une série qui n'est pas faite effectivement en Belgique. Mais on en parlera tout on à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Donc. donc, on est donc sur l'Apollo 7, hein, ce n'est pas un jeu de mots avec ce qui s'est passé il y a quelques dizaines d'années. Donc, on est donc sur une finition triple induque, toujours top au niveau de l'induction. En ce qui concerne l'intense 5, cette fois, puisque hein, le chiffre 5 est bien énoncé sur la boîte. Donc là, on est sur une casserole qui a une toute autre optique d'utilisation. Ce qu'on vient de parler jusqu'à présent, on a surtout mis en évidence l'induction, l'induction ou la vitrocéramique. Avec l'intense 5, évidemment, l'induction, la vitrocéramique, sans aucun problème. Mais comme la construction est faite tout à fait différemment, donc on est sur un produit multicouche, 5 couches, jusqu'au bord. Je vais en profiter pour quelque chose, pendant que tu le dis. Oui. Une seconde. Non, continue, continue. Donc, ça veut dire tout simplement que dans ce cas-ci, on aura une préférence à utiliser ce produit sur le gaz. Pourquoi Parce que énormément de personnes qui utilisent le gaz utilisent souvent une casserole avec un fond trop petit pour la flamme. À ce moment-là, ce qui se passe, si tu peux me permettre, je vais reprendre, ce qui se passe, au lieu de situer la flamme bien sur le centre du fond, la flamme déborde. Dans le cas d'une casserole comme celle-ci, j'ai le bon exemple en main, la flamme qui va arriver ici, donc elle se trouve sur une couche d'inox toute simple, ça veut dire qu'on risque de brûler les aliments à l'intérieur à cet endroit-là. Et aussi c'est un lieu de faiblesse. Hein? Absolument. Parce que hein? vous Dans le place, cas, on la soudure, voilà, la soudure, hein? l'alliage, c'est la faiblesse. Je vais juste faire une petite comparaison, je ne sais pas si Benoît tu vas pouvoir filmer ceci. Apollo 7, 933 grammes. Intense, 5. La même grandeur, évidemment. Mais ben, on est presque sur 200 grammes de plus. Alors, donc, je continue ma, ma petite explication. Donc, la grosse différence quand on utilisera celle-ci sur le gaz, ce fond et ce bord ont exactement la même épaisseur. Donc, on a la même épaisseur sur tout, tout le produit. Donc ça veut dire que le gaz, ce, cette flamme qui risquerait de lécher les bords, d'abord ici ne va pas occasionner de brûlure à l'intérieur, mais en plus, la flamme qui va passer sur le côté va être en partie absorbée par le bord, parce que le bord est constitué exactement des mêmes produits que le fond. Donc on est vraiment sur un produit d'une toute autre fabrication. Donc, toll, Inox 1810 embouti avec fond capsulé donc un ajout de fond en, avec plusieurs alliages. Et ici on en emboutit avec le groupe, on emboutit. pour mes amis On emboutit euh, totalement le disque 5 épais. Cinq couches hein, Donc comme on le voit ici, 5 couches et il est embouti d'une seule pièce. Alors je vais aussi te donner un petit exemple l'ayant vu, souvent quand les gens se disent mais bah, ça va c'est jamais qu'une casserole, il faut savoir que pour emboutir ce genre de pièces comme ça, il faut des machines Gigantesque. gigantesques. C'est des vraies usines. Il faut vraiment un gros disque. Parce que pour avoir ça, il faut imaginer qu'il faut déplier le disque. Ah oui, oui c'est énorme. Hein, on a un bien. disque qui est vraiment relativement grand. Vous avez d'abord une machine qui va découper le disque. Petit rogneux, ça c'est très rapide. Elle fait, un super, elle fait un superbe rond. Ensuite, je vais expliquer ça à l'étape parce que c'est important. Vous placez le disque très précisément sur une presse. Qui va presser et sortir déjà cette casserole-ci, mais il faut savoir que quand le quand tout ça, quand le disque est embouti, on n'a pas encore le bec verseur, on n'a pas encore les poignées, on n'a pas encore la finition, on n'a pas encore tout ça. Donc faire une casserole, ça prend du temps, Absolument. ça prend de l'argent. Oui. Oui, oui. Oui, oui, tout parce à que, fait. dis ouais, c'est juste une casserole, c'est une casserole. Pas du tout. Non. Une casserole, ce n'est pas une casserole. On n'emboutit pas un disque d'aluminium de 2 mm ou d'un millimètre aussi facilement non. que certaines casseroles épaisses, que ce soit l'inox, le cuivre, la fonte. Oui. Voilà, voilà, on ne parle pas que de l'inox ici. C'est compliqué de faire des bonnes casseroles. Alors, euh, aussi. Un couvercle donc, qui est totalement différent. Et là, on, on explique bien ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà un couvercle simple épaisseur et voilà un couvercle double épaisseur, donc avec ce fameux coussin d'air qui, de nouveau, va nous faire faire énormément d'économies et permettre de le prendre en main après un... Certains temps d'utilisation. On va repeser cela. Couverte de l'Apollo 7. Ça me perturbe de dire Apollo 7. Oui, oui. L'idée de me mettre un 7 à côté d'Apollo. Oui, C'est On va parler au directeur marketing. 256 grammes, si je lis bien à l'envers, 257. Intense, 5. 150 grammes de plus. Oui, il ben, y a donc deux couches d'inox, hein, ce qui explique euh, la différence de poids, évidemment. Alors, juste une petite chose que je voudrais faire remarquer aux spectateurs, c'est que à l'intérieur de nos casseroles, on ne voit rien. Parce que toutes les poignées chez De Meyer sont des poignées qui sont soudées. On voit juste les points, en fait. Hein? Oui, mais on voit les points de Donc, quand je dis on ne voit rien, mais pas par, des rivets par à rapport à certaines autres fabrications. Des conculègues, on dit. Oui. Euh, donc, utilise un système de rivets. Alors, ce rivet, oui, ça fonctionne, ça, fait, ça peut très bien fonctionner. Mais la seule chose que nous avons, nous, voulu encore une fois mettre en évidence, c'est que quand on utilise ces casseroles avec ces rivets, on peut très bien constater, à l'entour du rivet, des dépôts de nourriture qui, après un certain nombre d'utilisations, restent, s'incrustent, et pour l'hygiène, c'est pas l'idéal. Alors, je ne vais pas ici, euh, l'idée n'est pas de... de, de il c'est ça. Si, moi, je vais donner l'autre point de vue, pas le point de vue pour contre, pour contredire ceci, mais quand vous parlez à d'autres fabricants de casserole, ils vont vous dire, oh, une soudure, ça peut toujours se dessouder. Et donc, le rivet, quand c'est mis, ça ne bouge plus. Je suis tout à fait clair. Moi, j'ai déjà utilisé les deux. Jusqu'à présent, aussi bien un rivet à l'intérieur qu'une soudure, une soudure chez vous, j'en ai pas vu. Faut savoir que c'est pas soudé, c'est des, c'est des guns à souder, c'est, mais j'ai, honnêtement, c'est rare. Et honnêtement, si ça arrive. C'est la garantie. Vous faites ressouder votre poignée. Donc, pour moi. Et la poignée euh, ne risque pas, euh, les deux soudures ne risquent pas d'arriver en même ouais, ouais. temps. Donc. Une, une soudure, euh, le rivet, si vous le voulez, ça fonctionne bien. Moi, j'ai déjà utilisé, ça tient la route. Si vous voulez une soudure, ça tient aussi la route. Moi, j'ai pas parti à prendre. Absolument. Après, c'est une casserole pour le look. Oui, c'est ça. Le, et et c'est vrai que quand vous mettez un, un rivet qui passe, ben, ça, ça tient, ça tient, ça tient très, très bien. OK, Voilà. Donc, chacun fait son marché. Maintenant, effectivement, ici, c'est lisse. D'autres. Oui, ah. enfin voilà. Il en le... faut pour tous les goûts, mais je n'ai jamais eu ni l'un dans l'autre. C'était l'optique de, de, de Meyer depuis de nombreuses années. On a éliminé ce système de rivets parce qu'on ne voulait pas de rivets dans nos casseroles. Par contre, dans certaines poêles à frire, nous l'utilisons. Parce... Oui, faire, mais il hein. y, y a aussi une question euh, qu'on n'arrive pas à souder de l'inox à de l'aluminium, par exemple. Oui. Et là, on est obligé d'avoir un autre système de fixation. Ici, au niveau de la conductivité, la poignée ici est creuse à l'intérieur. Non, elle est pleine. Celle-là, elle est pleine. Elle est moulée et pleine. Oui. Et celle-ci. Celle-là est pleine. Donc, toutes les casseroles qu'on a présentées jusqu'ici sont des poignées pleines. Ça transmet pas la chaleur. Ça va au four d'abord, au cas où. Oui, oui, bien sûr. Mais si ça va au four, ça veut dire que les poignées vont atteindre la même chaleur que la casserole. On est d'accord. Mais, oui, mais sur mais une plaque de cuisson. Par je exemple. pense qu'il est parfois utile de le dire. Sur une plaque de cuisson, évidemment. On peut être deux, on peut être dix, nous avons chacun des points de température différents. On, on, il suffit de mettre de l'eau chaude dans ah un oui, évier. Et sentir celui qui va avoir mal, celui qui ne va pas avoir Donc, il y a déjà une certaine sensibilité qui joue. Deuxièmement, il est évident que si on réchauffe quelque chose pendant cinq minutes, il n'y a aucun problème. Si on mijote pendant deux heures, les poignées seront... C'est inévitable. On n'aura pas la même température là, là, que là. Il y aura presque trois températures différentes. Oui, On n'est pas là pour oui, comparer les températures. Oui, oui. Ce sera correct, mais après une heure ou deux, il faudra Il y a une, con, une conductibilité qui va passer. On ne sait pas l'empêcher. On ne peut pas souder une poignée sur une casserole et mettre un isolant. À l'exception de la poêle, j'ai oui. personnellement une proline chez moi. Oui. J'ai jamais eu la transmission de la chaleur dans une proline. Non, mais voilà. ça, j'expliquerai après. Okay. C'est pour expliquer. Pas tout. On parle des casseroles. Oui, je vous parlais des casseroles, évidemment. Est-ce qu'on a tout dit Est-ce qu'on peut passer à la troisième Oui, je partie, crois. Troisième chapitre. C'est parti pour le chapitre 3. On va comparer Resto et Mini Casserole, je pense. C'est voilà. Dans la suite des comparaisons, on doit comparer Resto et Diverto 3. Oui. Diverto 3, qui est la nouvelle génération Resto. Oui. Est-ce que Resto disparaît Absolument pas. Resto Resto. Oui, oui. Resto Resto. oui. Voilà, restoreste, restoreste on, va la re gamme on va rester et... resto. Voilà, ouf. Et <rire> en espérant que les restos réouvrent, hein, on est bien oui, d'accord. voilà. Et, on va, euh, et vous sortez en fait la gamme Diverto 3, mais on va surtout en fait expliquer c'est quoi exactement resto. Parce que d'abord, ce n'est pas la même couleur. Absolument. Ce n'est pas le même prix, ce n'est pas les mêmes garanties. Voilà. Explique-moi. Tous les produits qu'on vient de voir jusqu'à présent sont fabriqués chez nous en Belgique, à Erentals, dans l'usine que tu as visitée. Et resto, c'est un produit qui n'est pas fabriqué chez nous. Voilà, je crois qu'il faut... Nous avons ouais. toujours eu l'honnêteté de le dire. D'ailleurs, sur toutes a, les étiquettes... On n'a plus le choix, hein, en fait. Non, hein, non, non, pas non que ouais. Vous allez noter, c'est qu'en Europe, un produit qui rentre, il doit avoir l'origine. Oui, mais donc... depuis, <rire> depuis toujours, hein, depuis toujours euh, nous avons toujours joué franc jeu. Et d'ailleurs, sur ces produits, il est marqué « Resto, buy de Meilleureux hein? ». Fabriqué en Suisse. <rire> pas tout à fait, un peu plus loin. Mais ceci explique donc que l'on peut fabriquer un produit... Un peu plus bas de gamme, évidemment, parce qu'il faut reconnaître que si la resto avait les mêmes qualités que oui, toutes celles qu'on vient de voir, on parle pas du même prix, hein, pas du tout. C'est du trois couches. C'est fabriqué où En Indonésie. Ok, merci beaucoup, as pas de souci. Voilà, euh, c'est du trois couches et comme on peut le voir par rapport aux autres, l'éclat de l'inox est différent je reviens sur mon fameux bain Sylvinox. Elle n'est pas traitée Sylvinox. Donc, c'est vrai que ceci explique cela. L'éclat argent qu'on a vu sur les autres ne se reflète pas dans celle-ci parce qu'elle n'est pas Sylvinox. Elle 10, est garantie. C'est d'inox 18-10. Oui, oui. Et elle est garantie 10 ans. Donc, c'est trois fois moins de garantie. Voilà. Mais le prix aussi est deux fois, deux fois et demi moins élevé. Moins élevé. Ça peu etc. Maintenant, ça on a compris pour ceci. Alors oui, bah, -ce que voilà. C'est un vrai jouet ça. Non, pas tout, tout pas tout à fait. On pourrait croire qu'on va jouer à la dinette. Mais euh, nous avons remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de personnes seules qui avaient une demande pour des produits de petite capacité. Et nous avons donc fait fabriquer ces casseroles, qui sont des casseroles de 0,6, 0,8, 1 litre 2. Hein, qui fonctionne sur l'induction, je tiens à le dire, il hein, faut, faut le savoir. Resto fonctionne sur l'induction comme toutes les autres, et nous avons donc créé cette petite gamme que nous appelons Mini. Dernier chapitre de cette vidéo, une belle comparaison au niveau des poils. Oui. On va parler après du contrôle induct. Oui. Tout d'abord, c'est important le contrôle induct, parce que je le passe comme ça, mais c'est très important. Explique-moi un peu la différence entre ces deux-ci. Alors, c tu ça, vas être, ça, ça, tu ça ressemble, hein. tu vas être déçu. C'est la même chose. C'est la même poêle. Si ce n'est que celle-ci. plus cher. Fait partie de la gamme Atlantis. Donc on est sur du 48 mm d'épaisseur. C'est énorme. Mm -hmm. hein? Lourd, hein Ah, c'est lourd. Mais enfin, oh, oh, oh. je connais peu de gens qui font le tour de la propriété avec leur poêle à frire mais en si main. Mais si on veut. Ah oui, mais alors là, euh, c'est vrai qu'il faut le poignet. Il faut le po... oh, Ok, on est bien hein? d'accord. Et d'office, nous avons chez Demeillère. 4 dimensions, hein, 4 diamètres, 20, 24, 28, 28, 32. 32 avec une poignée. Hein. La 28 ça et la 32 30. sont toujours à ce niveau d'épaisseur avec une contre parce que c'est quand même Loup. costaud à soulever. Hein. Mais attends, c'est en fait… Est-ce que ça, c'est ah. la nouvelle gamme en fait C'est la gamme euh, Silver 7. Elle est droite-droite. Hein oui, et alors quand on les met l'une près de l'autre, celle-ci est légèrement plus remontante. <coughs> Et la forme de la poignée est un peu plus arrondie sur l'Atlantis que sur la Silver. Qui puisse faire en fait une. On a fait des vidéos, on explique le nettoyage et tout. Hein. On n'est pas là pour expliquer pour expliquer la différence dans les poils. On est sur des Proline. Absolument, Proline ou Silver. Oui. Et alors, c'est évidemment, c'est vrai ce que tu dis, c'est lourd, mais point de vue ça, ça cuisson, me dérange pas, moi. point de vue cuisson, là, on est gagnant. Oui, ben voilà, c'est ça. Moi, ça me dérange pas. En fait, c'est deux choses. Il faut savoir une chose. Il y a des gens qui disent la poêle est lourde. Oui. Maintenant, ça dépend si quand vous cuisinez, vous avez envie de faire ça, on fait, ne on, on fait pas une crêpière avec ça, ça existe. Hein. Oui, mais peu, on ne mais... le fait pas. Maintenant, une poêle de qualité, quand on la, vous savez travailler dedans, sans devoir tout le temps la soulever. Oui, absolument. Hein. Ça, c'est pour ça. Maintenant, ça, c'est un produit très particulier. Oui, très pointu. Une niche de marché. Oui. Contrôle induct. Non, parle, tu Induc. en es flotté. Induct. Oui. C'est déjà vu, ça j'ai déjà combien d'années que ça existe, ça Oh, chez De Meyer, ça existe au moins depuis oui. 20-25 ans. Ça cartonne pas du tout. <rire> pas du tout. <rire> non mais ça c'est peu connu. Encore, oui, quand même, mais hein. c'est un produit justement qui doit être connu et je pense qu'aujourd'hui, grâce à l'introduction de l'induction, euh, ce produit commence tout doucement à se faire sa place. Alors, quand on dit contrôle induc, on entend deux mots. Je pense que c'est très très facile à reconnaître. Contrôle induc. Donc, ça veut dire que ces poils, puisqu'on parle d'un grill ou d'une poêle à frire, vont gérer la température, vont contrôler la température sur l'induction. L'induction, quand on pose une poêle à frire, quelle qu'elle soit en demi-hier dessus, on met chauffer l'attaque, il y a le téléphone qui sonne, ta poêle à frire, elle va monter à 400, 450, 500 degrés sur Quelques minutes. Là, on parle. Hein? On est étonné que ça puisse atteindre cette température-là, mais c'est tout à fait plausible. Alors, évidemment, pour éviter de la surchauffe, hein, puisque là, on risque d'endommager les matériaux, on a donc imaginé chez De Meyer la poêle contrôle induque. La contrôle induc c'est une poêle avec un matériau tout à fait spécial qui va se démagnétiser temporairement quand elle approche du seuil fatidique, des 250 degrés. Parce qu'il faut savoir, Thomas, que pour cuire une viande, je crois que c'est hein, la, la première option d'une poêle à frire comme ceci, on n'a pas besoin d'une température si élevée. Non. 210, 220 degrés, on est idéalement à la bonne température. Donc, on a encore poussé un peu plus loin, on l'a mis à 250. Je pourrais donner une petite image, en fait, c'est simple. Vous faites chauffer votre poêle, qui n'est pas contre l'induc, au-delà de 250 degrés, si elle est trop chaude, vous mettez juste le, la noix de beurre dedans, votre beurre, il va brûler, Direct. presque instantanément. Oui, oui. Et c'est pour ça, souvent, je fais une petite parenthèse au niveau des poils anti-adhésifs. Je ne suis pas du tout anti-adhésif, c'est très important. Je ne suis pas du tout anti-adhésif. -anti ce n'est pas ça le but de, ma, de, de ce que je veux dire ici. C'est que souvent, les gens disent, oh, j'ai mes poils anti-adhésifs, Tefal, pour ne, pour ne pas les citer, puisqu'on est dans, comme ça, aussi plusieurs marques. Euh, elles sont abîmées, etc. Elles ne collent plus. Faut Il faut savoir qu'une poêle antiadhésive, s'il si vous la chauffez trop longtemps, à une température trop élevée, vous l'abîmez. Et alors elle colle. Voilà. Et, et alors elle colle. Alors que dans, dans l'inox, le problème, c'est que si vous le chauffez de trop, un, ça ne sert à rien. Deux, vous allez tout coller à l'intérieur. Absolument. Parce que le but aussi de l'inox, c'est qu'on peut cuire sans graisse. Vous savez, sans ajout de matière grasse. Vous savez retrouver ça sur les vidéos, on en a déjà fait plein de vidéos. Ouais. Mais, mais donc, le but est que de se dire, j'ai le contrôle de ma poêle. Alors, si vous voulez pas acheter ceci, il y a des thermomètres infrarouges, oui. ou quand vous faites le test de la goutte d'eau, vous voyez ça plein de fois, vous voilà. diminuez acide donc on sait éviter ce genre de produit, oui. mais ça donc, existe. Voilà, et je pense que ça, ça, doit, ça doit être un peu plus connu, et ceux qui utilisent l'induction ont vraiment un plus en ayant une poêle ou un grill contre l'induc. Ça ne fonctionne pas sur le gaz. Hein. Oui, voilà. maintenant si, alors attendez, ça fond, on peut le mettre sur le gaz. Hein, la oui, on peut utiliser sur tout voilà. feu, hein, mais L'intérêt, l'intérêt du contrôle induc, ça fonctionne uniquement avec l'induction. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai une Proline, comme je l'ai dit en début de vidéo. Je l'utilise également sur mon barbecue. Oui, ça veut dire que j'ai un barbecue au charbon, hein. Je la pose même pas sur les braises, mais sur la, donc ça peut également aller sur tout feu, dont le feu naturel. Oui, absolument. absolument. <rire> c'est un truc de fou. Oui. Mais c'est vrai contrôle induc, c'est vraiment pour nous, on va en parler en tant que commerçant maintenant, c'est vraiment une niche de marché. Oui, oui. C'est vraiment un truc qui oui. oh, existe. Alors, euh... la, la gamme s'étoffe. Oui, mais, mais on, pas re encore, non, euh... non. on reste donc sur la, les poils à frire, hein, avec ou sans revêtement. Nous privilégions l'inox, hein, parce que pour la cuisson de viande, l'inox reste incontournable à vos, nos vos yeux. Pas, vos poils antiadhésifs, parce qu'ils en existent, n'ont pas 30 ans de garantie. Non, ce n'est pas possible, hein, parce que, encore une fois, euh, le problème de l'antiadhésif, c'est qu'on ne peut pas utiliser d'objets métalliques. Et je pense qu'on peut le marquer sur le mode d'emploi en rouge, en vert ou dans toutes les couleurs que tu peux croire. Donc, dans le... votre cas, vous, c'est marqué en tout petit en gris. Donc oui, je... oui. mais <rire> J'ai lu le mode d'emploi, c'est marqué le... en tout petit en gris. Ce le... n'est pas, pas fluorisé. Hein. Non, Ça, <rire> le seul problème, c'est que les gens ne vont jamais respecter. On a une fourchette en main, on retourne la viande, mais on pique trop loin. Et on, on ne devrait jamais piquer dans une viande qui cuit. Non, pas dans une viande. Par... Ça retourne oui, mais... à la pince. Une Il y a viande. tellement de choses qu'on ne devrait pas faire, Thomas. Hein? OK, ah bon, Voilà. Alors, voilà, donc contrôle induc, contrôle de l'induction, sur l'induction de la température. Ici, on est sur une poignée avec une forme particulière. Parce oui. qu'effectivement, moi, ma poêle ne chauffe pas la poignée. Ou vraiment, alors parce que moi, je les mets même au four, celle-ci. Au four, ça chauffe. Oui, oui. Mais sur une plaque de cuisson, non. ça ne chauffe pas. Non. Donc, d'abord, parce Quel que… Quel est ce secret Oh, mais voilà, c'est tout simple. Voilà, on a utilisé un modèle que nous appelons chez Demeyer, une poignée en forme de patte doigt. Une noix, tu imagines la patte d'une noix. C'est même, quand même. C'est fort large, <rire> large. Et voilà, on retrouve deux endroits, deux soudures. Et à ce moment-là, comme nous divisons l'arrivée de chaleur en deux, en deux donc elle, elle se divise et pour finir, okay. quand elle arrive ici, elle est complètement... Mais c'est une, elle... une poignée pleine. Hein? Oui, oui, toujours. Okay. toujours. Et c'est pour, pour ceux qui se demandent ceci, à quoi ça sert Pour la suspendre. Parce que c'est très beau, les poils suspens Alors, il y a un dernier petit, petit truc que je voulais te montrer. Pour ranger les poils dans une armoire, oui. si tu me permets, je vais reprendre celle que tu as. Idéalement, on les met les unes dans les autres. Mais nous avons quand même pensé à quelque chose. Nous avons... Tu avais préparé ton accessoire ah, sur le côté oui, oui, à oui, mon oui, insu. Oui, oui, oui. oui. Avons... C'est organisé. C'est. Nous avons tout simplement imaginé ce petit support en silicone, cette petite protection. Qui existé en feutre, hein, si je ne me trompe oui, pas. Oui, oui, oui, mais enfin, voilà. Le silicone reste quand même quelque chose de bien pour ça, parce que ça ne s'abîme pas. Ça peut même se nettoyer s'il le faut. C'est biodégradable. Et oui, tout à fait. Hein. Donc, Mais enfin, ça protège absolument. <rire> non, non, c'est important on peut, au niveau des griffes. Maintenant, peut, voilà. une casserole en inox qui se griffe. C'est pas grave en soi. Non, hein. non absolument. Et... C'est plutôt pour l'antiadhésif aussi que oui, je conseille oui, oui. ce genre de choses. Oui. Parce qu'en fait, nous, on a remarqué un truc. Les gens aiment bien garder, même la casserole inox aime bien les garder belles. Oui. Parce qu'en fait, une casserole, c'est... Bon, certains vont se moquer de moi en disant ça, mais c'est super beau. C'est un bel objet. C'est un très bel objet, je trouve. On sait les ravoir. Et donc, on va faire une deuxième vidéo maintenant. On va parler de l'entretien. Alors tout d'abord, Freddy, merci beaucoup. Parce que là, je pense qu'on a été... Complet. Ben, plus on change de marque. Hein. Oui, oui on est Non, On va rester okay. Merci beaucoup d'avoir expliqué cela en C'est moi qui te remercie. C'est clair. Voilà. Les gammes sont élargies, mais on a essayé d'être le plus, le plus vaste possible oui. et il y a le plus d'explications. Merci à toutes et tous. Bon après-midi. D'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, laisser des commentaires. Nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, Pinterest. Vous avez également Twitter. Et depuis peu, vous avez des podcasts ça s'appelle L'Arrière Cuisine abonnez-vous, c'est sur la plateforme de téléchargement. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao